Griffin, reviens vers nous, Astric. Ouais. Y'a un Griffin qui arrive de Ok, C4, on a un Kodiak hein. dans le tunnel, on fonce tout ce tunnel. C'est parti, messieurs. hey On croise pour, pour les derniers. Ah bah Delta, le c'est parti. Coucou, tu voulais brûler Traversez-le, traversez-le. -le. <rire> traversez-le, oui, <rire> pas, de, pas de face egg les gars. L'autre, Warhammer. Allez, on sort des 4 maintenant. Je sais pas qui c'est l'Oxing, mais il fait que du face Personne hein. s'arrête, ouais, l'Oxing nous jette. Black Knight, c'est parti. Il a shutdown. Oh, Allez, un... demi-tour messieurs, demi-tour. On a du monde derrière. On va sur E4. Il sur y a bank. un Hunchback au-dessus de nous. Si e 4 par la droite. e 4 par la... Euh. Bah. Quoi, que... Non, on va repasser par le tunnel, on repasse par le tunnel messieurs. Ah ouais, c'est trop chaud là. Je suis mort. Enfin, je me suis recaté donc. On repasse le tunnel. You... Kilo, Wolverine, on sort du tunnel sur notre base, on se déploie. Allez, Kilo, Wolverine. Annoncez si vous le voyez plus. Hein. Déployez-vous, déployez-vous. Ne vous arrêtez pas. Écho ouais, Griffin Donne. Allez, on a Juliette derrière. Les Lights, on va sur le Dire Wolf, hôtel. Ouais. Ok. Oui. Il y a Bravo, messieurs, à un Hunchback. Attention, Purs. ils ont un Dire Wolf. Les... Oui, les Lights, Black Widow, bravo, ouais. Faut aller sur le. le D'ailleurs bravo! Eh reste pas devant moi, reste pas devant moi l'Oxy Un bon, du aussi il est ouvert dans le dos J'y hein. Juliette ouais. Bien joué messieurs. Ça un peu brouillon, ils sont arrivés des deux oui. côtés mais... De... C'est dommage, ça, on aurait plus vite encore réagi sur le retour tunnel, je pense qu'il fraguait pas. Ouais. Parce qu il faisait pas les deux premiers frags, il, il mettait pas une abandonnée. Euh... Ah, c'est euh, vrai que le retour tunnel m'a été fatal. Ça a été ça, ça un petit peu pas long. Mais. Non, mais... F... F... F... vraiment bon, pas mal, quoi. Bon, on a quand même quand même gagné, hein. Une bonne stratégie.